Alors Nathalie, sache que nous sommes tous là pour te soutenir et espérons que ce travail de discipline, enfin cette mascarade, s'arrête tout à l'heure avec une sanction symbolique, car il n'y a rien dans ce dossier pour justifier la moindre sanction. Alors merci de m'avoir écouté et courage Nathalie, on est tous avec toi. Merci beaucoup. On va donner la parole au syndicat des centraux de la Confédération Générale du Travail. Chers camarades, chers collègues, merci pour votre présence aujourd'hui en soutien à Nathalie Pradel, injustement menacée d'une sanction et pas n'importe laquelle. C'est la plus élevée qui est demandée. Le... Mais... La radiation. Bon. Le, ton était... le ton était déjà donné par la. de ce micro 1, 2, 3, 1. Le ton était déjà donné par la suspension qui lui a été notifiée. La faiblesse pour ne pas dire l'insignifiance, des faits reprochés et le niveau de sanctions envisagé révèlent en réalité bien autre chose. La volonté de la direction de s'en prendre à ceux qui luttent, aux empêcheurs de tourner en rond, bref, aux syndicalistes qui par leur action au quotidien sont, co sont confrontés à la souffrance des collègues, dont le poste est supprimé, aux collègues malmenés, voire harcelés par une hiérarchie aveuglée par les chiffres, les objectifs et la productivité. Aux yeux de la direction, tout ce qui constitue un frein à la mise en œuvre de leur politique dévastatrice doit être écarté. Tous les moyens sont bons, nous, av nous en avons eu malheureusement l'illustration aujourd'hui. La CGT et ses militants sont aussi régulièrement la cible de la direction, à la SNCF et en dehors. Plusieurs exemples récents, comme la radiation de Gilles Montforti à Marseille, dont le licenciement avait été refusé par l'inspection du travail, décision contestée par un recours de la direction, alors même qu'elle lui avait indiqué vouloir la respecter. C'est aussi le jugement inacceptable condamnant les militants CGT de Goudière à neuf mois de prison ferme, l'arme avec laquelle le précédent gouvernement a décidé d'intimider tous les salariés qui se battent pour leurs droits et leurs emplois. La très médiatisée chemise arrachée Air France s'est soldée là aussi par la condamnation à de la prison avec sursis pour plusieurs militants syndicaux. La criminali criminalisation de l'action syndicale se généralise dans un contexte d'état d'urgence quasi permanent qui permet notamment de limiter, voire interdire manifestations et rassemblements. À la SNCF, et particulièrement à Accès Réseau, où travaille Nathalie, se développent des formes de management musclées, faites d'intimidation, de mise en garde, de pression. Cette situation résulte de l'injonction permanente à la productivité à outrance, conjuguée à une désorganisation de la production. Les managers... Les managers en sont souvent les premières victimes roulant sous une charge de travail sans avoir les cadres d'organisation qui permettent de l'absorber. Les organisations syndicales dénoncent au quotidien cette situation. Sont devenues la cible. Pour preuve du climat malsain qui règne dans cette direction, en septembre dernier, une vingtaine de managers avaient cru bon de signer une lettre ouverte en réaction à un tract de Sudrail dénonçant le management maison. Je cite... Nous, managers, nous demandons que la direction de l'entreprise prenne ses responsabilités auprès des, respo des représentants de Sudrail qui sont à l'origine de ce tract et demandons à être informés des actions menées. Ces mêmes managers de préciser dans leurs lettres nous gardons notre libre arbitre, notre indépendance de pensée et avons une démarche commune dans la gestion de nos équipes et de notre management. En clair, les méthodes de management non conventionnelles sont partagés, et ceux qui s'y opposent doivent être sanctionnés. Toujours l'année dernière, des courriers anonymes avaient été adressés à des DPX et dirigeants d'unités de la DCS. Leur contenu et la méthode étaient pour le moins inappropriés. Pour autant, cet épisode regrettable a révélé les tensions qui traversent cette direction. Un élu CGT a même été convoqué dans le cadre d'une enquête de la mal nommée direction de l'éthique prévenus deux heures avant et auditionné par des agents de la SUGE, dans le cadre d'un entretien dont ils ne connaissaient pas les motifs. Question posée, on nous a dit que vous savez qui est l'auteur des courriers anonymes envoyés à certains managers de la DCS. Les contre-pouvoirs n'ont qu'à bien se tenir. Lors de multiples audiences ou DCI, nous avons été amenés à dénoncer le manque d'effectifs, les retards dans les recrutements et inlassablement les méthodes de management à l'œuvre à la DCS mais aussi les pressions et intimidations de nos militants. Les atteintes régulières aux droits syndicaux ne sont plus tolérables. Pression de la part de certains managers sur des élus, vis-à-vis -vis des impacts de leur mandat sur la production, pointage injustifié, primade et respect très approximatif des IRP. Une, et, une étude récemment menée par le CHSCT dont Nathalie est la secrétaire, a révélé les faits suivants. Je cite Méconnaissance générale des risques psychosociaux. Les relations de travail avec le management peuvent être très mauvaises. L Atmosphère est globalement pesante et les agents se sentent souvent bloqués dans leur mobilité. On constate un sentiment assez général de délaissement. 15 à 20% de l'effectif serait en forte tension ou quasi souffrance au travail. Dans la plupart des situations, l'organisation de la production, les moyens humains et matériels, les objectifs irrationnels et donc souvent inatteignables, une ambiance favorisant la répression et les pressions managériales sont mises en exergue. Le cloisonnement grandissant de l'organisation du travail, les réorganisations incessantes, la gestion par activité et l'absence de visibilité sur la place des cheminots et leur avenir dans les projets de la direction provoquent inquiétude et interrogations. Face à ce constat, les fédérations syndicales CGT UNSA, Sudra et CFDT ont donc pris la décision de déposer une demande de concertation immédiate le 2 juin dernier. Ces quelques éléments de contexte sont essentiels à la compréhension de la situation de Nathalie. Étant secrétaire du CHSCT, elle a été en première ligne pour dénoncer cette situation et bien d'autres. Voilà la vraie raison pour laquelle Nathalie se retrouve devant le Conseil de discipline. La CGT et ses militants tiennent à exprimer aujourd'hui leur solidarité avec Nathalie. On va donc donner la parole au syndicat Sudrail de Metz-Nancy Alors bonjour à tous et merci d'être là, euh, présents pour ce moment important, car Nathalie en avait vraiment besoin, je vais pas monter sur le podium parce que j'ai pas l'habitude d'être en hauteur déjà je suis petit Nathalie, je suis content qu'aujourd'hui on fasse chaud au cœur par notre présence et je voudrais ajouter que le syndicat de Metz-Nancy donc la Lorraine, est également frappé aujourd'hui par l'attaque de certains de ces militants, euh, de, par l'entreprise, par rapport à ses positions politiques et militantes. On, on t'apporte totalement notre soutien, et d'ailleurs au travers de l'attaque qui est mise en place contre toi, c'est tous les militants que l'on attaque. Je veux que chacun comprenne que la solidarité exprimée aujourd'hui démontre notre solidarité à l'entreprise, mais également notre détermination pour combattre la politique de celle-ci qui est mise contre tous les travailleurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, et la prise de parole de la Fédération Sudrail. Bonjour à tous, merci d'être là, pour soutenir Nathalie, et pour nous soutenir aussi, tous, je veux dire, dans notre campagne, euh, contre la répression syndicale, anti-syndicale, contre la criminalisation du mouvement syndical, ça fait maintenant trop longtemps, je veux dire, qu'on se réunit, on a eu Alain à Lille, on a Mathieu à Strasbourg, on a Nathalie euh, au centre, je veux dire maintenant ça suffit, euh, partout dans l'ensemble du monde du travail, on... à partir du moment où vous n'êtes pas dans l'accompagnement euh, des décisions d'entreprise, à partir du moment où vous êtes dans la contestation, dans la lutte, on a passé un niveau. Euh, les patrons aujourd'hui, ils ont passé un niveau. On le voit euh, à la poste, euh, on le voit récemment encore euh, à Keolis. 500% d'augmentation des conseils de discipline à Keolis. On a aujourd'hui 6 délégués sud à Orléans qui sont menacés de licenciement parce qu'ils ont décidé de contester la politique de l'entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, quand vous contestez la politique de l'entreprise, quand vous donnez des arguments, quand vous allez... Retourner les cartes euh, pour montrer euh, qu'aujourd'hui c'est ah, la politique du fric. je veux dire, qui est, euh, qui est à l'œuvre. Et euh, eh ben vous êtes discriminé, vous êtes sanctionné, vous êtes menacé de licenciement. Vous êtes menacé de licenciement et vous licenciement. Et, et vous, vous retrouvez devant des conseils de discipline où, tout, où le jeu est pipé d'avance euh, où aujourd'hui euh, les, euh, les, les, les cadres refusent même d'ouvrir euh, les dossiers refusent d'ouvrir les dossiers euh, montent, montent des dossiers à charge euh, complètement vides de, de sens et de contenu euh, pour virer les, les délégués syndicaux euh, qui s'opposent euh, par notre présence nombreuse aujourd'hui on est là aussi pour contester ça, pour dire aujourd'hui, ça suffit et essayer de mettre en œuvre des actions qui nous, permettent, qui nous permettraient aujourd'hui de faire respecter nos droits syndicaux. Donc voilà, aujourd'hui on est là, on soutient sous la pluie, nombreux, on soutient Nathalie, on soutient Nathalie, on espère euh, que... On arrivera à sauver Nathalie de la radiation des cadres. On arrivera à remettre en cause ces conseils de discipline, qui aujourd'hui ne sont plus qu'un outil de la boîte pour discriminer et pour sanctionner les délégués syndicaux. Voilà, merci. Malgré la pluie, malgré la grêle, on va continuer ces quelques prises de parole. Et on va laisser la parole à la France Insoumise.